La formation d'animateur d'activité touristique, c'est une euh, formation de niveau 4, hein, où les stagiaires sont pris avec le niveau BAC. Et c'est une formation qui dure 8 mois avec deux grands modules. Un module sur les techniques d'animation et un module aussi sur euh, tout ce qui concerne l'événementiel. Il faut savoir aussi qu'à travers cette formation, nous avons aussi des sorties pédagogiques qui sont quand même intéressantes, hein, puisque travaillant sur la professionnalisation, on va au devant des, on va au -devant des professionnels. Donc on apprend à les connaître, on apprend à, à voir les, les entreprises touristiques qui sont susceptibles de, de les embaucher demain. Parce qu'ils ont quand même deux, deux stages au cours de, de l'année de formation. Je m'appelle Régis Thomas, j'ai 20 ans, je suis originaire de Saint-Claude. Donc, je suis venu à Guadeloupe Formation pour effectuer une euh, formation d'animateur d'activités touristiques et de loisirs. J'ai choisi cette formation tout d'abord parce que je souhaite exercer dans un milieu professionnel dynamique. Donc avec euh, tout type de public, ouvert à l'étranger, euh, un milieu polyvalent. Euh, et cette formation d'animateur d'activités touristiques et de loisirs nous permet de proposer plusieurs types d'animations adaptées à notre public, donc dans des milieux tels que l'hôtellerie, les villages clubs, les clubs de, de vacances. Et euh, nous avons également une option BNSSA qui nous permet d'intervenir dans les milieux d'encadreurs de baignade et euh, surveillants de baignade tout simplement. Nous, on travaille énormément sur la professionnalisation, donc avec un spectacle comme celui-là, ils sont déjà sur des pratiques et à travers ce type de spectacle, justement, il y a toute une série de compétences qu'ils euh, qu peuvent acquérir, d'accord Et c'est aussi, euh, bon, les compétences, par exemple, parler devant un public, savoir comment réagir un public, mettre en place un certain nombre de choses, préparer le matériel, euh, nettoyer aussi la salle, faire de la décoration, tout cela, ce sont des compétences de l'animateur. Avec ce titre, hein, ils ont la possibilité de travailler dans les hôtels, travailler dans, dans les clubs, dans les villages de vacances, dans les offices de tourisme et aussi avec certains réceptifs sur différents sites de la Guadeloupe.